Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo annonce puisqu'on va un peu voir dans le futur, euh, même en décembre, puisqu'en décembre ça va être la période de Noël. C'est qui dit Noël il dit souvent calendrier de l'Avent, vous êtes un gamin comme moi. Et en parlant de calendrier de l'Avent, voilà, il y en a un, Yu-Gi-Oh, hein, il est réversible, attention, là on a un Kuribo, là on a un Kuribo il est waouh Et en fait, dans chaque case va y avoir une carte. Alors je sais qu'il y en a déjà des personnes qui ont fait des vidéos où ils ont déjà tout, tout ouvert, absolument et moi, je me suis pas fait spoiler, j'ai pas été voir. Alors merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Le but, c'est de découvrir ensemble chaque jour la carte qu'il y aura dans ce calendrier. Et pour ça, ben, on va ouvrir chaque jour une carte. Alors déjà, on va trouver le petit 1 qui est là. Et on se revoit le 1er décembre pour l'ouverture de cette magnifique boîte, ce magnifique calendrier avec un magnifique couvre du coup, je vous fais de gros bisous à tous, c'était une petite vidéo annonce, et bien évidemment, je tiens à préciser, même sur une vidéo par jour avec l'ouverture de ceci, il y aura aussi d'autres vidéos. Vive Noël, on se retrouve en décembre pour ceux qui vont suivre ça. Salut à tous